Chaque jour d'avantage, nous écrivons l'histoire, le chemin de l'Europe sociale, cette Europe juste qui garantit des droits à tous ses citoyens sans aucune distinction, cette Europe verte qui engage tous ses citoyens dans la transition climatique, cette Europe réactive qui protège tous ses citoyens face à la pandémie de la Covid ou l'agression illégale de l'Ukraine, salaire minimum, transparence des rémunérations, protection des travailleurs des plateformes, deviennent des réalités tangibles grâce à notre action et notre détermination. Et à l'inverse, chaque jour d'avantage, sur les plateaux télé, les populistes d'extrême-droite vous racontent des histoires. Ils se font les chantres du pouvoir d'achat, mais ici, où nous pouvons changer les choses, où nous faisons les lois, ils rejettent chaque texte, chaque avancée que nous obtenons pour la protection et la convergence sociale. Demain encore, ils n'hésiteront pas à voter contre cette résolution. L'hypocrisie, l'imposture, l'escroquerie, il est temps de les dénoncer. Voter, c'est écrire l'histoire. Alors continuons ensemble à tracer l'histoire de l'Europe sociale.